Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. Si ça marche bien, ce sera le dernier puisqu'il nous reste un seul objectif. Puis si ça vous plaît, je referai des séries sur ce jeu. On va augmenter le transfert entre les deux. Matériaux fonctionnels manquants. Ah, ah elle est là, la tour d'assemblage. On va dire qu'ils vont se débrouiller. Euh, euh, euh, euh. Donc, il nous reste deux villes à faire grandir. Celle-là, ça se passe. Je pense que ça va se faire sans qu'on ait besoin de connecter autre chose. Je suis pas persuadé, mais faut augmenter la production de viande un peu. Tissu, on a beaucoup de flux. Il faudrait que j'arrive à l'écouler. Body, par exemple, ils ont besoin de tissu. Donc, il faut que j'augmente les gens qui circulent sur cette ligne-là et qui font body Kingman. on va mettre 2 de plus après je pense que ça va boucher euh, de ce côté là, 96 ouais, ça risque j'ai une voix qui est à 0 ce qui veut dire que normalement je peux les brancher comme ça d'assemblage on va la mettre là plutôt et là pour eux pour l'instant ils vont continuer à utiliser tous la même voie si je leur dis toi maintenant à body tu vas te garer voie 3 il accepte toi tu vas te garer à body voie 3 toi tu vas te garer à body voie 3 et toi, tu vas te garer à Body. What? 3. trois, quatre chacun. Ah, il apporte de l'alcool à Body. Euh, on peut prendre de l'alcool maintenant bah, Ça monte tellement qu'à mon avis, je ne vais pas avoir le temps de... Suivre, qu'on sera déjà à 80. C'est surtout ici que ça ne monte plus en ce moment. Une solution qui me vient. Est-ce que c'est possible de longer là Ah, j'ai fait trop serré. Ah non, c'est surtout qu'il y a une voie qui passe. qui va là, pourquoi Je ne sais pas pourquoi celle-là se raccorde là. Ah mais c'est pas très dur en fait Vu que j'ai une double voie là mmh. Alors on va faire plus On va remettre une grande gare Si ça tient Ça tient mais uniquement de ce côté là Ça m'embête un peu Mais bon On va faire des ponts J'ai la flemme de faire autre chose Ou des tunnels Pourquoi J'aimerais les raccorder sur cette ligne là qui doit pas être très chargée. 10, 11, 19 au début. C'est un peu raide comme montée, mais bon. Et 18 ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi j'arrive pas à l'attraper lui 21, 18, 17 12 On va rester sur du 12 plutôt Si je fusionne avec la voix d'à côté 17 tout de suite Ah Oh Il y a un petit problème de cohérence avec le, les voix qu'on lui dénivelé Hop, 6, ça sera bien et ensuite, signe, je veux que, si ça roule dans ce sens là, si ça roule dans ce sens là, ok, ensuite on va doubler cette ligne là. Petit signal ici pour imposer le sens, un là pour imposer le sens, et roule ma poule. Ne doit pas avoir un gros débit ici. J'en ai même un seul, ça, ça m'étonne. Je pensais qu'on en avait deux qui tournaient. Ah, il n'y a pas tant besoin de coton en fait, et on va commencer. Connecter eux Ils utilisent le circuit que je leur ai prévu. Et ils emportent des planches. Nickel, c'était mon objectif. On va... On va en cloner un, mais les faire... ...paraître dans l'autre sens. Comme ça. Tant qu'une voix soit dégagée. Enfin, J'ai dû un peu charger la voix, du coup. Euh, ce qu'on peut... Libérer un peu en. Oups, j'ai cassé une connexion que je voulais pas casser. En disant qu'ils sont connectés comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas Un souci avec le zigzag final de la voie, probablement. C'est bien comme ça. Hop Je remets les signaux. là, c'est voulu comme ça ils ont leur voix eux tout seuls ils devraient être contents enfin eux tout seuls ils partagent avec euh, West ferme mais bon hop, je sais pas quand est-ce qu'ils auront besoin de meubles je pense que c'est bien après qu'on ait fini la partie ouais, 115 très très loin Ça c'est pas très rentable. Même si ça pourrait être beaucoup plus. Des vêtements. Ah oui, on en fabrique à San Francisco. Super, ça va leur plaire. Matériau fonctionnel, elle est juste là. Ici, l'usine de papier est bien alimentée. On va augmenter le, la cadence. Ah, d'ailleurs ça suit pas. C'est qu'il n'y a pas un, un assez grand, une assez grande production, tout simplement. Parce que maintenant, on manque de coton. Coton qui est stocké en grosse quantité à l'entrepôt. Donc c'est encore cette ligne-là qui ne suit pas la cadence. Mais j'ai tellement de locomotives qui s'arrêtent que je vois pas comment faire mieux. C'est en mettant une deuxième double voie ou un truc comme ça. Une deuxième double voie, je pourrais faire tourner facilement 5-5. On va pas le faire. C'est pas nécessaire. Alors, il y en a, y a un train qui circule, Qui circule, apporte de l'alcool. Il y en a un qui apporte du fromage, un qui apporte des vêtements. Fromage et vêtements, ça va permettre de faire monter un peu la ville. 74. Il faut que je dois atteindre 80. Cette fois-ci, si c'est bon, je pense que ça redescendra pas. C'est la bonne nouvelle. On va encore augmenter le coton et espérer que le flux soit suffisant pour qu'il aille... Oh, J'en ai un seul ici. Belle bêtise. Alors qu'il pourrait faire un flux de coton vers euh, Los Angeles. Ça leur plairait. Un flux de tissu. Plus important. Ah, il emporte même de la viande. Je sais pas pourquoi. De temps temps, Il ne soit... doit pas y avoir de passagers. Je sais pas dans quelle mesure ils considèrent que... Prendre la viande de Kingman et l'amener à Los Angeles, c'est utile. Peut-être que Los Angeles n'en a pas, mais ils en produisent. Peut-être qu'ils en produisent pas autant. Demandez monomater 09 production 24. Normalement, ils produisent ce qu'il faut, sauf s'il manque de bœuf. Bœuf qui viennent d'ici et qu'on va doubler. Euh, 102% Sachant qu'on peut aussi utiliser l'autre Vous allez à Los Angeles utiliser la voie Pourquoi ils peuvent utiliser toutes les voies Ça me perturbe La voie numéro 4 Probablement qu'ils peuvent utiliser toutes les voies Mais en faisant des détours monstrueux On va éviter Et toi ah, Los Angeles, voie 4 hop, ça fait une répartition plus égale ah, j'ai un peu surchargé la voie 4 wow, on a atteint les 100 millions de valeur d'entreprise j'ai encore 11 millions <rire> je pourrais acheter les entreprises les planches par exemple la brasserie, je pourrais acheter n'importe quoi hein Celle-là, vu le, le stock de bœuf, c'est nouveau. Il faudrait mieux la faire gonfler un peu. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande maintenant. Avant, on avait des soucis. Ça a été vraiment utile du coup de dupliquer la ligne. La voilà, tour d'assemblage est là. On va en mettre une autre là. Vu qu'ils ont du mal à aller jusqu'à celle-là. Donc euh, séparer les deux, ça m'a permis d'avoir un flux de bœuf bien assez grand. Euh... Ah bah voilà. <rire> J'étais en train de me dire qu'on allait... Qui aurait imaginé qu'une parcelle aussi miteuse rapporterait autant Grâce à votre esprit, vous avez apporté richesse et prospérité à l'état du soleil. Vous avez atteint vos objectifs ici. Passons à vos tâches suivantes. Alors, j'étais en train de me dire que j'allais vérifier les objectifs. Donc on a terminé. En effet, quand il dit parcelle miteuse, je suis d'accord que c'est un peu pourri d'avoir de la production de bœuf dans la moitié sud, de la production de bière dans la moitié nord. Et donc, il y a plein de villes du, du, sur lesquelles j'ai pas fait usage parce que faire une connexion de cette ville-là à cette ville-là pour pouvoir avoir euh, un flux de bière, c'est quand même trop nul. Ces deux villes-là, je sais pas si elles ont des lignes terriblement rentable, mais je pense que c'est pas du très très intéressant bon, du coup on a terminé est-ce qu'on a eu le Ah <rire> j'ai terminé 9 sur 10 missions mais j'ai eu non, j'ai eu un bon score de temps bon, j'ai pas eu 30 points la difficulté de la carte était pas très élevée ça je pouvais pas y toucher le mode pause, je pouvais y toucher, mais j'aime pas trop. Valeur dans l'entreprise, ouais, on a une courbe un peu exponentielle. Longueur des voies, au bout d'un moment, j'ai plus décidé de rajouter des trains sur les mêmes voies. Et euh, eh bien voilà, la partie a duré 6 ans, alors que j'en avais 20, si je dis pas de bêtises, pour terminer les dernières missions. Euh, j'ai dépassé les 100 trains, vu que j'ai eu le succès. Eh bien, voilà. Que dire de plus euh, Je vais... Alors... Ah, on peut augmenter notre score Et en quittant le jeu... On... C'est la première fois que je poursuis un scénario. Euh... Ouais, mais elle est dure, la dernière mission. Ha <rire> ha je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. J'ai eu que des coches euh, méga bien. Oh là là. C'est dur. Ça à augmenté. Pour atteindre les derniers trucs de demande. Du coup, ils consomment leurs propres meubles. Pas mal. Euh. Ouais. Ouais. On va. On va jeter un coup d'œil sur la rentabilité des lignes. Je pense que celle-là, par exemple, n'est pas très rentable. Ah, ça va. Ah, parce que c'est Ayuma. Je pense que celle-là elle n'est pas très rentable. Ah, si C'est un peu curieux pour moi. Ah, mène a augmenté. Ils ont déjà atteint les 90. Est-ce que j'en fais un tailleur De toute façon, je pas grand-chose de plus intéressant à faire. Bon, la partie est finie. Pas forcément utile de continuer comme ça. Euh, Kingman, finalement c'était pas si dur de les faire monter avec euh, la connexion à Los Angeles qui apporte fromage et bière les connexions à Joshua ferme Stark ferme Campbell ferme le maïs, on le tire de ici et à Body pour avoir du, de la bière et des vêtements c'était pas si dur de les faire monter au début je me suis dit ça va être impossible de les faire monter je pense que c'était plus facile, ils sont mieux placés que sur San Diego San Diego, il est certes assez près de ces deux-là, mais à peu près à la même distance. Il est plus près de Los Angeles, mais il est aussi plus loin de Body, et donc de Campbell Ferme. Et il est très loin de Maïs, et il est assez loin de... Euh, comment s'appelle De Coton. Bref. Euh, voilà, voilà. Et j'ai atteint un niveau de charge sur les entrepôts. Je pensais pas qu'à un moment j'atteindrais un niveau de charge tellement élevé sur l'entrepôt qu'il faille que je coupe en deux pour pouvoir alimenter convenablement mes deux villes. Allez on l'achète, c'est gratuit presque. Euh... Ah ça c'est ballot. <rire> j'ai fait deux voies et j'ai jamais demandé au train qui allait sur cette ligne-là de débarquer à Sacramento sur l'autre. Alors que j'ai fait une, un doublement de voix. Ça, c'est un peu bête, mais bon. Sacramento. 200 000, waouh! Le bœuf, ça suit le rythme. Pas mal. Alors que je consomme 25 de bétail. Oh là là là là là là Voilà, j'espère que. Donc, on va requitter. On va voir ce que ça donne. Alors, attendez. Euh. Note. Si je finis la mission, je ne vais pas augmenter mon classement du temps. Euh, je vais pas... Donc, j'ai 16 et 9. Est-ce que 16 plus 9, ça fait 25 Oui. Euh, en rajoutant 1 ici, j'arriverai à 26. Mon objectif, c'est de faire président. Donc... Euh, ça va pas le faire on va on va sauvegarder la partie quand même Hop. et on va se quitter j'espère que les quelques vidéos que j'ai fait la, la série de vidéos que j'ai fait sur ce jeu vous aura plu si ça vous a plu je vous invite à laisser un pouce bleu vous abonner si vous voulez une autre, une autre série de vidéos, euh, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Spontanément, je ne sais pas si je j'en je, filmerai une autre. Euh, et puis voilà, on se retrouve bientôt, probablement sur un autre jeu.